Merci beaucoup pour ces deux communications tout à fait passionnantes qui en plus faisaient écho un petit peu à ce monde non gréco-latin. À vous entendre tous les deux, est-ce qu'on peut aller dans cette conclusion que finalement, du côté du syriac, ce qui aurait pu intéresser les auteurs syriacs, c'était justement l'idée de prôner une diversité au sein d'une unité, ce qui correspondrait aussi assez bien peut-être au, au siècle de traduction euh, vers le syriaque, alors que du côté euh, arménien, on serait plutôt euh, dans des enjeux un peu plus identitaires, avec l'idée de, de se doter d'une théologie et, et donc en s'appuyant sur un précédent euh, prestigieux. Est-ce que ce serait, est -ce que vous pouvez aller aussi, est-ce qu'on peut aller aussi loin dans la conclusion de ce qui ressortait de vos deux communications ou? On ne peut tout. pas conclure ça de, de, de la connaissance. Pour, pour le syriaque, le syriaque ne fait que des citations. Euh, mmh. L'adversus ARS n'a pas été traduit en syriaque. Euh, ce ne sont que des citations. Pour l'arménien, c'est une vraie traduction. Euh, et pourquoi est-ce que c'est traduit On a un traducteur de, de très grande qualité. Il a traduit Philon, il traduit Irénée. Euh, donc euh, c'est probablement une commande, parce qu'Irénée a déjà beaucoup de prestige, certainement. Et puis, c'est un, une œuvre de prestige, d'une certaine façon. Et l'exemplaire le, que l'on a, c'est un exemplaire qui a été offert à un frère du roi. Euh, voilà, donc, euh, Alors, la, la question de la réception n'est pas du tout évidente. Euh, mais euh, ce qu'on qu peut dire, c'est que les reflets d'Irénée euh, jusqu'au XIIIe, XIVe siècle en arménien, disent bien euh, qu'il est important. Il est dans un synaxaire à la moitié du XIIIe siècle. Euh, C'est sûrement qu'Irénée a un peu d'importance quand même. Euh, voilà. Donc, c est, c est, voilà ce que je peux dire, mais je, je suis philologue, donc je ne sais pas aller tellement plus loin. Alors, pour ce qui concerne la tradition... Euh Syriac que moi j'ai considéré. donc ce sont des lettres, évidemment, ça ne relève pas de grandes œuvres. Euh, ce que je vois, c'est qu'il je... n'y a peut-être pas aussi loin, même si la tentation est forte, dans la mesure où euh, c'est pour part une réexploitation, je pense notamment à la citation de la lettre de, de Séverne Antioche, elle-même écrite en grec, donc on a un processus effectivement complexe, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère qu'il y a là à puiser et que cela peut illustrer effectivement une prise de position. Alors, si je pense à ces verts c'est quelqu'un qui est familier du genre hein, et qui avait une bibliothèque à disposition absolument exceptionnelle. Il y a, pour un autre travail, à bien considérer, par exemple, comment il exploite les histoires ecclésiastiques, ce qui est très, très original. Donc, je pense qu'effectivement, à partir de Zeb. On en vient à considérer l'héritage d'Irénée. On va euh, transmettre un certain nombre de textes qui ne sont pas chez Euseb par l'intermédiaire de Sévère et en grec, et que donc, euh, il y a, quoi qu'il en soit, un souci d'approfondissement de documentation qui va quand même dans le sens que vous évoquez. Merci. Oui, moi c'est une question pour Gabriel, ça n'étonnera personne. Ah oui, pardon. Hop. Voilà. Donc première chose, c'était vraiment pour exprimer toute mon admiration au travail que tu as fait. Et j'en viens même à me poser la question de retirer ma communication de la publication pour te donner la plus de place pour développer tout ce que tu as dit, parce que je pense qu'on apprendrait beaucoup. J'ai quand même des toutes petites remarques. Euh, la première est liée à la datation. Euh, tu n'as pas tenu compte de la citation d'Irénée dans le corpus canonique arménien qui est assez précoce. Et donc, il ne faut pas retarder trop sa traduction pour laisser le temps au père arménien de s'imprégner de sa pensée et de fonder leur rôle de régulateur sur ces écrits. Donc, à mon avis, ça... il voilà, faut, faut, faut tenir compte de ça. Deuxième chose sur le fait qu'on ait eu une traduction complète du corpus, c'est pour moi acquis dans la mesure où on a les extraits du Galata 54 et il y a d'autres œuvres qui ont été traduites ouais. en arménien et dont on a conservé que des extraits le meilleur exemple étant à mon avis les actes de Thomas mais il y a au moins 5 ou 6 autres corpus comme ça qui ont été traduits de manière complète et dont pour des raisons euh, X ou Y on a conservé que des extraits maintenant j'en viens à deux toutes petites questions est-ce qu'on est, qu est sûr d'avoir le livre 5 complet en arménien, dans la mesure où euh, le colophon que cite Euseb et qui est probablement le colophon de l'Adversus n'est pas dans l'arménien Et est-ce que l'arménien aussi n'a pas, d'une manière ou d'une autre, euh, pas transmis la totalité du texte Et deuxième question, beaucoup de traductions en arménien ont été faites en deux phases. D'abord, une première traduction... Plus ou moins parfaite, et ensuite une reprise de la traduction en essayant de, de on... la fignoler, de l'affiner, etc. Est-ce qu'on. Voilà. Euh, ça fait beaucoup de questions, ça. <rire> non, l'adversus ben, ARSS a probablement été traduit intégralement, mais euh, d'un point de vue purement scientifique, je ne peux pas dire ça. Voilà, c'est tout. Euh, mais je, je, je pense que. Mais voilà. Euh, mais je ne peux pas aller jusque-là. Euh, tu disais, euh, parler de colophon. La, la fin du livre 5 euh, dans, dans le manuscrit se termine sur un, sur un beau colophon et on, et on a des lignes rubriquées. Donc le, la césure est bien nette et euh, dans la même page commence la suite. Euh, donc il n'y a, a pas de perte, il n'y a pas de. Voilà. Euh, la seule chose qu'on a repérée, c'est que le, le, le codex dont on dispose a été restauré. Et euh, donc le, le folio qui est manquant. Euh, la pagination qui est faite à, à la mine de plomb euh, passe allègrement dessus et, et, et ne le voit pas, mais il y a, y a véritablement y a un moment où il y a un trou. Bon, mais ça, c'est une pure perte. Il me semble que, que, que le manuscrit est véritablement complet qu'il ne nous manque rien. En tout cas, on a tout le latin euh, à ce folio près manquant et au-dessus au du même au même que, que je signalais. Et là où le latin euh, a un trou... Euh, on a l'arménien. Parfois, le latin euh, déborde un peu de, de, de l'arménien. Euh, le latin, parfois, euh, il en fait un petit peu plus. Euh, le latin, est, le mot est peut-être impropre, mais les traducteurs latins ont dépassé un peu le, le, le, le texte. Et La traduction arménienne, qui est beaucoup plus respectueuse de, de, de, de l'original grec, euh, nous prévient parfois que le latin déborde un petit peu. Donc, c'est intéressant de, de, de, de regarder avec ces deux yeux-là. Euh, pour les manuscrits latins, aujourd'hui, on en a neuf. Il en reste neuf, euh, parmi lesquels on compte la Princeps euh, de, de, de 1526, laquelle euh, était une compilation de trois manuscrits, tous perdus aujourd'hui. Donc ça s'est quand même pas mal propagé en, en latin, mais bon, l'arménien... Euh... Merci. Oui, merci. Je voulais également exprimer mon admiration devant ces deux communications. Il est vrai en particulier que la contribution de Philippe Lodot complétait parfaitement celle du professeur Mattei. Alors moi, j'avais une toute petite question qui est une curiosité un peu, un peu naïve concernant la réception d'Irénée dans l'antiquité tardive, notamment chez les auteurs latins liés au siège de Rome ou au développement de la doctrine pontificale, disons fin 5e, début 6e, qui est la période moi, qui m'intéresse tout particulièrement. Mais même jusqu'à la fin du 6e, j'étais frappé par exemple par le fait que Grégoire le Grand ne le cite jamais et visiblement ne l'a jamais lu, pas même en latin. Euh, et si on remonte un peu plus tôt, euh, le, le fait qu'Irénée n'apparaisse jamais dans les listes du décret euh, pseudo-gélasien, ni dans la liste des livres à lire, ni ceux à ne surtout pas recevoir. Bref, ces quelques euh, grands textes ou d'autres textes moins importants, en tout cas liés à la formulation progressive de la doctrine pontificale, je ne le vois jamais apparaître, voilà, à la fin du 5e et au 6e siècle. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire, d'après toi Et je, La première des choses, c'est que je forme le même constat. Et que, donc, en conséquence de quoi, je suppose qu'effectivement, il y a la question qui a été évoquée de la mémoire... de d'Irénée, euh, ce travail, malgré tout, dispose, mis à disposition en latin, donc la traduction du IVe siècle, ce que je pense, c'est que ça n'entre pas du tout en consonance, par définition, et déjà ce que nous avons évoqué de Pierre et Paul, et puis finalement de Pierre, on connaît ça largement aussi bien que moi, mais il est clair que... Euh, que tu nommes la doctrine pontificale, qu'on peut appeler pétrinologie aussi, hein, d'une autre manière, euh, s'élabore, disons, entre... Pour faire simple, le pontificat de Damas, là on peut parler de pontificat sans, sans difficulté, celui de Léon et celui de Gélase et que euh, la mise en ordre de cet argumentaire n'est pas du tout euh, euh, aisément conciliable avec ce type de documentation. Donc à mon avis, effectivement, elle, elle est écartée si elle est connue. Donc ce serait volontaire. On a, on a un argument philologique aussi. Euh, le professeur Merle euh, nous dit qu'au VIe siècle, le grec a fait naufrage en Occident. Mm. Hein mmh. Qui parle encore grec à Rome au VIe siècle mmh. on, on, on, Vraiment, ça doit se compter sur les voilà. Et lorsque à Rome on fait demander à Lyon un exemplaire d'Irénée euh, à, à, à Lyon, on répond bah oui, effectivement, on a dû avoir un évêque qui s'appelait Irénée. Enfin, mais on a on n'a plus rien. C'est terrible. c'est l'inverse. Donc à Lyon on savait quand même. Ah, on savait quand même. <rire> voilà. Donc j'ai inversé j'ai inversé l'histoire, <rire> mais enfin voilà. Et puis, euh, Irénée a écrit en grec, et les Romains, euh, oui, voilà. ils, perdent le, ils perdent le grec. Mm. Ouais. Une là oui. Excusez, une, une question vraiment basique, mais qui montre mon manque de compréhension euh, à ce stade. Peut-être que j'ai des choses que je n'ai pas entendues, mais si on a des fragments en grec, si on a cinq livres en latin... Ma question, les cinq livres en latin, à partir de quoi ont-ils été ont faits, puisque euh, Irénée écrivait en grec D'où viennent les versions latines Je n'ai pas compris. Ben, les, les manuscrits euh, grecs existent au moment où le traducteur latin travaille et produit sa, sa traduction. Euh, à partir de là, euh, que deviennent les exemplaires du traducteur et des copies on ne sait pas trop, euh, mais euh, les, les, la propagation de l'œuvre irénéenne en Orient euh, connaît une, une disparition moins rapide, et ça, on a le temps d'une traduction en Orient. Alors, à quel endroit précisément C'est très difficile à dire. Ça pourrait être à Constantinople, mais rien n'est sûr. Euh, ça pourrait être parti aussi dans une sacoche en direction d'Arménie de, de, de, pour une traduction là-bas. Mais en tout cas, le, le, ce sont des exemplaires grecs, qui ont véritablement servi, et ça, on, on, on a pu le, le, le garantir complètement, Ce sont des exemplaires grecs qui ont donné le latin d'un côté et l'arménien de l'autre côté. D'accord, merci. Et, et une remarque sur le fait que vous avez dit deux langues peuvent faire apparaître des choses très éclairantes. Euh, un collègue et moi avons traduit en anglais un livre de Donna, et on s'est aperçu que les, la version anglaise, une version anglaise et une version française de Rousseau, entraînait des différences de traduction incroyables. Et on devait avoir recours à, au livre de Rousseau mettant en parallèle le grec et le latin pour comprendre euh, les différences. Et c'est absolument spectaculaire, les différences qu'il peut y avoir, notamment sur euh, Adam, qui a péché par inadvertance et sans malice, c'est le terme en français, alors que dans la traduction anglaise, c'est « still wickedly » par Manis. Mm -hmm. Et en voyant dans les textes et le beau travail de Rousseau mettant le grec et le latin, en latin, on a « sed malé » et en grec, on a « al akakos »,« innocent, mais innocent ». Donc, on suppose que la traduction française de Rousseau vient plutôt du grec et que la traduction anglaise que l'on avait à notre disposition vient plutôt du latin sed malé. Donc, c'est incroyable la manière dont les traductions euh, et la, la, la comparaison entre deux langues peuvent faire voir un dévoilement de soubassement qu'on n'avait pas du tout imaginé. R Rousseau C'est un autre passage que je ne vais pas citer pour prendre Rousseau la parole. Rousseau explique pour son longtemps. geste. Il part du latin, fait la rétroversion et la traduit en français. Rousseau oui. part du latin fait sa rétroversion grecque et revient en français. Il n'a pas traduit le latin en français. Il a d'abord produit une rétroversion qu'il a ensuite traduite en français. Okay. Et si vous lisez ma traduction française du livre 5 vous lirez un texte différent de celui de Rousseau. Chaque traduction est une œuvre originale. Absolument. Plus d'autres questions oui. Si, il y a encore Sylvain deux brèves questions à Philippe Blodot. Vous avez évoqué le glissement de la tradition qui situait la fondation de l'Église de Rome sur Pierre et Paul, à Pierre tout court. Et je me posais la question de la fête liturgique de Pierre et Paul dans le calendrier latin, le 28 juin. Si c'est une fête qui a été remise au goût du jour ou si c'est une relique en quelque sorte, puisque la, la liturgie est en général très conservatrice, y compris dans son calendrier, euh, de cette tradition. Et puis deuxièmement, on lit ça et là que chez Irénée et d'autres de son époque, presbytre et épiscope, ce sont des termes interchangeables. Or, vous, vous, vous semblez avoir fait une distinction importante quand il s'agit des presbytres. Est-ce que vous pouvez y revenir Alors, Pour la première des deux questions, je feuillette mes notes en même temps. Il y a un article majeur de... Euh, Pietri sur le sujet, qui s'intitule Concordia Apostolorum, où il revient justement sur la question de la fête, donc 29 juin, euh, établie. Alors il faut distinguer deux choses en fait. Euh, la mémoire de Paul n'est pas totalement perdue, loin de là, mais elle n'est plus mobilisée pour justifier justement l'affirmation de l'autorité du siège de Rome. Et cette affirmation de l'autorité du siège de Rome, qui devient le siège apostolique, comme s'il n'y en avait qu'un seul, hein, euh, elle s'élabore à partir du milieu du IVe siècle. Alors la mention est déjà chez Libère au milieu du IVe siècle, mais celui qui l'a fait advenir véritablement, c'est euh, Damas, comme on l'a dit euh, tout à l'heure. Donc il faut bien distinguer ici une tradition qui fait converger les martyrs de Pierre et Paul à la même date du calendrier, le 29 juin, et l'exploitation de la figure de Pierre au nom du fameux logion de Matthéen. Hein. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Euh, deuxième question à propos des presbytres et de, des évêques. Euh, question extrêmement compliquée, dans laquelle je n'ai même pas pu entrer dans un certain nombre de détails. L'information est relativement abondante pour Rome, mais elle est très difficile en matière de discernement. Ce que l'on sait, c'est que la communauté de Rome est probablement une des dernières à s'orienter vers une forme de monépiscopat relativement affirmée. Et donc la figure de Victor est systématiquement mobilisée pour montrer qu'à ce moment-là, c'est acquis. En fait, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça encore. Quoi qu'il en soit, ce sur quoi on insiste, c'est que la communauté de Rome a été organisée visiblement avec une forte influence du modèle juif, où le groupe des anciens constituait l'instance de discernement et de décision. Et donc, à Rome, effectivement, on s'est beaucoup interrogé pour savoir si ma fameuse liste de tout à l'heure, la Sautère, etc., Anicée, Hygien, etc., correspondait à des prêtres, c'est ce que dit Irénée, ou à un prêtre plus important que les autres prêtres qui devient la figure de référence et à qui on va avoir tendance ensuite à coller le titre d'évêque. Quelles sont les communautés où ces prêtres ont autorité S'agit-il d'églises maisonnées Faut-il rapporter la question vous savez, des titoulis à ces églises maisonnées Etc, etc. Et là, en fait, la bibliographie est gigantesque, mais les certitudes, elles sont extrêmement minces. <rire>